de squat clean ou de. Attends j'ai oublié. Le nez qui coule Encore <rire> Toujours Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est Dunia, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo, on va parler De Push Jerk C'est un mouvement que j'ai l'impression que tout le monde déteste Pourtant il est plutôt cool, même moi je l'aime pas trop Mais <rire> je préfère le split Mais en fait je vais vous expliquer Comment fonctionne un Push Jerk Parce que c'est un mouvement qui est compliqué euh, à comprendre pour certaines personnes Mais à la fois quand on comprend l'utilité du mouvement Après derrière c'est beaucoup plus facile De le mettre en place Donc du coup je vais vous expliquer à quoi sert ce mouvement Parce qu'il a une utilité. Euh, avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications en avant-première quand je sors une vidéo. En ce moment, je sors une vidéo tous les lundis 20h. Euh, ça fait un petit moment d'ailleurs. Je pense que ça ne va pas changer, mais euh, c'est super. Vous êtes tous au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir. On se retrouve aussi sur mon Instagram où j'ai enfin 10 attendu. Ça fait un moment, de... <rire> un moment que je vous en parle et que je vous dis que ça arrive et on commence à être beaucoup sur euh, sur mon Instagram et que ça fait vraiment plaisir. Donc on a passé 10 000, on est 10 000 dessus et c'est trop bien parce que c'est 10 000 personnes qui ont envie d'avoir des informations. Et ça, c'est vraiment, vraiment top et ça me pousse encore plus à faire des skills, des vidéos, des explications. Donc on s'y retrouve euh, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. C'est Dunia LHR, enfin à ma chaîne, à mon compte Instagram. Dunia LHR, on se retrouve là-bas et n'hésite pas à t'abonner. En attendant, si tout est ok, on va pouvoir commencer à parler de Push Jerk, euh, qui est un mouvement qui fait partie du Clean and Jerk, bien que on a tendance à utiliser le Split Jerk plus que le Push Jerk, euh, puisqu'il est techniquement, bizarrement, pas plus facile à mettre en place, mais c'est plus facile de lever une grosse charge avec un Split qu'avec un Push Jerk. Après, il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui en haltéro, euh, notamment des athlètes chinois et japonais, qui utilisent beaucoup la technique du pougère. mais on, on, on remarque beaucoup plus en compétition le split. Bon, euh, aujourd'hui, on va quand même par parler de pougère et je vais vous expliquer avec des mots simples et faciles comment ça marche. En a du coup, j'ai sorti une barre. Je vous avais déjà expliqué une fois le, la différence entre les barres de 15 et de 20 et que je n'étais pas spécifiquement d'accord avec le fait que ce soit hommes et femmes. Je pense surtout que c'est une question de taille les dimensions de vos mains euh, et de pratique. Je me suis déjà retrouvée euh, mille fois en compétition à devoir lifter des gros charges avec des barres de 20. Ça ne m'a posé aucun problème parce que j'ai des grandes mains. Donc du coup, la 15, elle est un peu plus fine. Pour les femmes, on a tendance à dire de les prendre pour les femmes parce que plus, on, vous serez plus à l'aise pour mettre un grip, Ça marche. Euh, pour tout ce qui est mouvement de presse, donc au-dessus de la tête le hook grip n'est pas forcément nécessaire mais moi j'ai la fâcheuse tendance à le mettre un peu partout donc du coup même quand je jerk je le mets pour autant c'est pas parce que vous n'avez pas un hook grip sur votre jerk que, que techniquement c'est mauvais, ça marche donc là j'ai sorti une barre et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va travailler le mouvement, avant de le travailler je voudrais mettre l'accent sur un truc qui est important sur le, le push jerk et le speed jerk, ce sont des mouvements qui nécessitent d'avoir normalement une grosse charge on ne fait pas de push jerk sur des petites charges sauf sur les workouts évidemment parce que euh, maintenant en crossfit on fait tout et n'importe quoi mais en fait en haltérophilie on a tendance à descendre sous les charges parce que les charges sont lourdes une fois qu'elle monte ici on est dans l'impossibilité de presser et d'actionner les épaules parce que les charges sont lourdes des fois on parle de 100 140 160 200 kg pour certaines personnes donc du coup c'est impossible de faire un shoot de presse avec les barres comme ça Donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'elle est propulsée notre job ça va venir vraiment de descendre en dessous pour permettre à mon bras d'avoir la place pour se tendre et ensuite je remonte. Vous devez absolument comprendre ça, c'est pour ça qu'on tend et qu'on fléchit, ok Et du coup, c'est ce qu'on va travailler techniquement à la barre maintenant. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher vos barres et on va travailler ça. Du coup, j'ai ma barre et je vais la prendre. Si c'est du clean, forcément, puisqu'on ne parle pas de snatch, on parle de bouger, je vais prendre ma barre à largeur de mes épaules, ça marche et je vais la placer sur mes épaules. Ici, ce qui est important pour vous et pour moi, ça va être de sortir un peu les épaules de façon à ce que ma barre, elle, soit littéralement posée. Je ne peux pas juste la garder comme ça parce qu'en fait, là, elle est vide et c'est super cool. Maintenant, si je vous colle 100 kg, vous allez avoir du mal, enfin, en tout cas physiquement, à la tenir. Donc, on la pose littéralement. On sort les épaules, ça marche Donc moi mes épaules elles sont rentrées là Là je vais les sortir okay Je peux serrer mes fesses et rentrer mon ombril Je peux et limite je dois le faire okay et Une fois que c'est fait, je vais pouvoir placer mes coudes légèrement vers le sol On n'est pas en front On ne peut pas du front quoi. Donc du coup avoir les coudes hauts ça n'a aucun intérêt Je vais pouvoir baisser les coudes Et le fait de baisser les coudes ça me permet de garder ma barre dans les mains okay C'est pour ça que je peux mettre mon grip Parce que si j'avais les coudes ici Bah là je ne peux pas le garder mon grip, c'est pas possible Donc je vais baisser les coudes vers le sol une fois que c'est fait, je vais mettre mes pieds larges largeur de hanches. Normalement, quand on fait un mouvement de presse donc au-dessus de la tête, les pieds sont en dessous des hanches. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir prendre un appui dans mes jambes. Okay on appelle ça un dip. Mon dip, il est poids de corps dans mon talon. Okay ce qui va me permettre de propulser ma barre lorsque je vais vouloir tendre mes jambes. Mon job ici, c'est vraiment de la propulser. Pour la propulser, j'ai un outil incroyable qui s'appelle des fesses. Mes fesses, une fois que je les sers, elles permettent à tout ce que je vais faire de donner une propulsion okay intense. Et c'est ce qu'on veut. Donc, du coup, j'ai mes fesses, j'ai mes quadriceps. Je vais venir faire une action de tendre fort et de serrer aussi fort les fesses à la fin. Donc je tends et je serre, ça donne ça. Okay et en fait, le fait de faire ça me propulse. Ça me propulse et ça me donne l'image que je pousse dans les pointes de pied. Or, je ne pousse pas du tout dans les pointes de pied, je pousse dans mes talons. Okay à force de faire ça, ça va me permettre de fournir ce qu'on appelle, communément, une extension totale. Ok. Donc du coup, quand j'ai ma barre, je, baba, je la mets sur les épaules, je fléchis, je pousse fort. Si j'ai aucune action des bras, ça donne ça. Elle décolle ma barre, pourtant il n'y a pas de bras. Okay une fois que j'arrive à faire ça, ma barre, je ne veux pas la monter plus haut, je vais venir la chercher en bas. Ok. Imaginons que ma barre est là, ça va donner, j'ouvre les jambes sur le côté et je presse fort, ça donne ça. Okay. essayez de le faire plusieurs fois, je garde d'abord au niveau des yeux 1, 2, 3, 4, chute okay. il y a vraiment une action de mes jambes qui s'ouvre ça donne je vais vraiment chercher vers le sac je pensais pareil, je ne suis plus bas si je veux. et mes bras c'est pareil, mes bras sont là une fois que je chute, on les tend 2, 3 je fais pareil avec ma barre ça donne je la mets au, au niveau des yeux. 1, 2, 3, chute. 1, 2, 3, chute. Ok Une fois que j'ai compris ça, si je mets ça, extension plus 1, 2, 3, chute, ça donne flimshit et go. Ça marche J'ai volontairement chargé ma barre. Je me dis ce 10. Ça donne en tout. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire propulser ma barre plusieurs fois. Je vais le faire trois fois. Trois. Et au quatrième, je vais venir chuter. Là, évidemment, ça sera très difficile pour moi de venir placer ma barre ici et de faire 1, 2, 3, chute. Ne serait-ce que parce que 35 kg, euh, faut pas déconner. <rire> ça sera beaucoup trop dur. Donc, du coup, je vais juste me contenter de la mettre sur mes épaules. Ok. Je vais faire 3, 2, 1, fléchis, push. Deuxième voie, fléchis, bouge, troisième, au quatrième, je, je chute, ok Essayez s'il vous plaît, lorsque vous liftez vos barres et que vous bougez, okay, pardon, d'être solide au niveau du tronc, ça veut dire que là, il faut que mes abdos soient rentrés, parce que sinon, je vais partir vers l'arrière ou vers l'avant, ça marche. Non seulement ça, mais en plus, il faut aussi rajouter le fait que, mon poids du corps est bien réparti dans mon pied, mais il y a un ascendant sur mon talon. Parce que si c'est sur mes pointes de pied, il y a de grandes chances que ça donne ça. Ok Et si ça donne ça, ça veut dire que techniquement il y a eu un problème sur la répartition de mon poids de corps, sur la baleine, sur l'équilibre. Ok Vous avez déjà vu, je pense, des gens voyager dans les salles de sport, comme ça, en essayant d'aller chercher une barre. Et bien ces gens-là ont fait une mauvaise répartition du poids de corps. Et c'est quand même assez dommage. Donc du coup, si je récapitule, je prends un pied dans mes talons. Je presse fort. Une fois que j'ai pressé fort et que j'ai accéléré mes fesses et mes cuisses, je viens propulser ma barre. Et je viens la chercher ici, en plaçant mon poids de corps dans l'arrière de mon pied. Okay et en activant mes abdos. Je tends et je termine le mouvement. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur le push -air. On y reviendra dans d'autres vidéos, évidemment. On reviendra aussi sur le split parce que c'est vraiment une technique totalement différente. Donc on en parlera aussi dans une autre vidéo, bien sûr, avec grand plaisir. Mais pour ça, il faut s'abonner à la chaîne et il faut activer les notifications pour que vous ayez au moins euh, une, une petite notif qui vous dit que j'ai posté. C'est hyper important pour moi, pour développer ma chaîne euh, et pour vous aussi, si ça peut vous apporter quelque chose, c'est encore mieux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez questions et à me retrouver sur mon instagram la chair où on est de plus en plus nombreux et j'en suis particulièrement fière du coup je vous fais des gros bisous euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que normalement cette vidéo sort juste avant l'année 2022 donc euh, je vous souhaite une bonne année à tous on se fait euh, plein de gros bisous plein de hugs virtuels parce que euh, tout le monde a covid et on se retrouve l'année prochaine pour plein d'autres vidéos bye